Me, even when you're not around. If there are boundaries, I will try to not them down. I'm watching on, baby. Now I know what I have found. <laughs> Donc il nous reste 8,1 km avant d'arriver à Bogneu. Ensuite on verra si on a le temps. On ira jusqu'à jusqu la coste en fonction du temps qui nous reste. À la coste. On a abandonné loup, on doit rester quelques kilomètres à faire, pas grand chose. On n'a enfin pas arrivé à la coste. C'était pas super bien indiqué jusqu'ici mais... Euh...